5 heures du matin, début octobre 2014. Une famille se déchira ce soir-là. Un père perdit l'un de ses trois fils définitivement. Les liens s'étaient brisés, comme si une scie tranchait le tronc d'un arbre pourtant robuste, comme si le feu avait décimé une maison entière. Plus rien, le néant. Les liens du sang étaient encore présents. Néanmoins, l'affection avait pris son envol. Parlons de lui, mon père. Il n'a jamais eu une grande importance pour moi. D'ailleurs, comment aurait-il pu en avoir une Tu n'étais jamais là. « Du moins, pas comme un père croyant et choyant et aimant. Plus jamais tu n'auras la chance de te rattraper. 16 ans, c'était bien assez pour le faire, malheureusement pour nous, l'idée ne t'a même pas effleuré l'esprit. Pas même un court instant, tu as essayé de faire des efforts. Je suis désolé. » C'est vrai que ça nous aide de le savoir, cependant il fallait également nous le prouver que ces mots n'étaient pas de futiles mensonges. La vérité finit toujours par éclater, et durant cette nuit plutôt sombre, tu nous l'as bien montré. « Alors papa ?» J'utilise une dernière fois cette appellation pour te dire que je regrette. Je regrette d'avoir mis du temps à comprendre que tu ne changerais jamais, que le boulot et l'alcool auraient toujours une place plus importante que ta propre famille. Ça paraît impensable, inimaginable, inenvisageable, mais c'est ton choix de vie. Continue, fais et débrouille-toi. Ne compte plus sur moi pour t'accorder le moindre signe d'affection car je suis dénué de tout ça désormais. 16 ans que le cauchemar continuait, tout a une fin. Aujourd'hui, c'est la nôtre. Sors de ma vie et surtout claque bien la porte. Puisque je me porte mieux quand tu n'es pas là, faisons ainsi. Enfin, du moins, je ferai comme cela. Tant pis si ça ne te convient pas. Les nuits sans dormir, les heures à stresser ne m'allaient pas non plus. J'ai dû faire avec. La roue tourne et c'est à toi de subir. Assume tes actes et tes propos, t'es grand. J'avais besoin d'un père, pas d'un coup de vent. Mon père, il est parti quand j'avais 5 ans. Et on le voyait avec mon frère, euh, Juste pendant les vacances. Et, et ouais, c'est un petit peu ça. J'avais besoin d'un père pas d'un coup de vent, enfin... J'aurais besoin qu'il soit là tous les jours, que je puisse le voir seulement une semaine sur huit. Enfin, j'avais besoin d'un... Je pense qu'on a tous besoin d'un repère familial. Et quand on a un père qui n'est pas là comme ça, je pense que c'est plus compliqué de le trouver. Même si je le voyais, il y a des enfants qui connaissent pas du tout leur père ou quoi. Mais, mais ouais, c'était quand même compliqué la situation.